collective qui permettent justement aussi la découverte les gens s'engagent sur une certaine durée pour des biens euh, euh, culturels donc ils achètent. Ces quatre paniers pour 240 euros, donc ça veut dire que ça fait un panier à 60 euros. Donc ça veut dire que comme il y a quatre biens dans le panier, ça fait chaque bien est vendu 15 euros. La distribution du panier culture, c'est une soirée. En général, que l'on euh, cherche à être euh, dans le, la plus grande convivialité possible, et en fait la distribution du panier, bah, euh, les artistes sont là pour présenter leur euh, leur euh, leur projet. Alors, si c'est des spectacles vivants, c'est sur euh, des. qui a plusieurs dates, on choisit sa date, etc. J'ai découvert des. Euh, oui, des artistes que je connaissais pas. La sérigraphie, je connaissais pas. J'ai découvert. Euh, des auteurs, des photographes, ah. des acteurs de théâtre réalisateurs, des musiciens. J'ai découvert des formes d'expression artistique que je connaissais pas bien.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 être visible grâce à ce panier. Il y en a qui sont arrivés comme contributeurs et qui se retrouvent aussi à être artistes dans le panier. Une des surprises au niveau du public, finalement, on découvrait que chacun avait quelque chose, volait dans sa vie, qui était une forme d'expression artistique. Et là, c'était autorisé d'en parler. Il y a un groupe qui a travaillé sur un peu l'évaluation de ce projet de panier culture. C'était très intéressant parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah bah oui, mais on avait enfin la possibilité de toucher des artistes ». Aujourd'hui, on en est à identifier presque chaque panier, la construction de chaque panier, comme un projet en soi. Je veux dire, et un projet artistique, c'est-à-dire où on va induire une création de quelque chose, d'un moment de partage autour d'œuvres, autour de, de la distribution, etc. J'ai toujours été intéressé par les, la création artistique et puis je suis un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 on voit les grands médias de masse euh, qui standardisent totalement euh, les productions culturelles, les productions euh, artistiques, appauvrissent en fait et, et marginalisent totalement tout ce qui est un peu recherche spéculative, de bah, d'autres manières de regarder les choses, d'autres manières de, de construire aussi le, le, le, les personnes et les, et, et les groupes au niveau... Euh du financement, on voit les collectivités qui de plus en plus investissent dans, dans des créations culturelles, mais c'est souvent en essayant quelquefois de récupérer aussi cette création-là pour une promotion territoriale, pour la promotion d'une politique, euh, et on voit comme l'événementiel, les festivals, euh, donnent une renommée à des villes, mais en fait, euh, bah, quelquefois marginalisent totalement les publics, Locaux. On amène des grands noms euh, de la création, ce qui est très très bien, euh, mais où euh, du coup les créateurs locaux s'interrogent sur euh, le, la distorsion entre leur propre activité locale et leur propre implication dans le milieu euh, culturel local, avec les moyens qui peuvent leur être alloués alors qu'à d'autres... Euh, bah, qui, qui vont ne faire que passer, euh, et ben, il va être offert des, des moyens beaucoup plus importants. On est quand même de plus en plus dans des formes d'achat de biens artistiques. Vous prenez un abonnement à des spectacles, il y a des gens qui viennent de votre ville, vous ne savez même pas où le, le, le, le, la, le spectacle a été produit, par qui, par qui ça a été financé, comment les gens ont travaillé. Quand on ne sait pas ce qu'on consomme, en fait, on ne sait pas la valeur des choses. Dans son domaine artistique, on est parfois un petit peu ben, trop dans son domaine, quoi. donc un peu isolé comme on dit. Pour le public dont je suis, je veux dire, euh, bah, je, du coup on passe aussi à côté de créations euh, qui pourraient nous apporter quelque chose. Quand on est artiste, quand on arrive dans le panier culture, on doit en quelque sorte faire candidature, comme dans tout projet artistique. Donc sur le site, on a la possibilité ben on va présenter son projet, on va dire ben voilà, ce que je peux faire. Bon. Puis ensuite, il y a une, une sorte de, de comité de sélection, si on peut appeler ça comme ça, c'est vraiment entre guillemets. En tout cas, des gens qui essayent de dire ben est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, etc. Les AMAP les légumes, ont été très pratiques pour donner le modèle de fonctionnement économique, etc. Et avec cette envie d'aller essayer des choses un peu originales. Il y a eu donc, ce temps de réflexion nécessaire. Donc, au départ, euh, entre artistes et ensuite artistes et, et les premiers contributeurs. Euh, et en gros, il y, y a un noyau d'une vingtaine de contributeurs qui sont assez dynamiques dans cette, dans, dans cette gouvernance. Mais ça prend du temps d'apprendre à se connaître. La première difficulté, c'était de trouver 50 contributeurs et donc il fallait pouvoir parler du panier. Et ça a été très difficile puisque le panier n'existait pas encore et il fallait ses contributeurs pour le mettre en œuvre. On a été aussi euh, sollicité par les médias dès le départ qui voyaient euh, une innovation sociale, économique, dans l'air du temps, euh, dont il fallait absolument parler et en parler les premiers, euh, alors qu'on ne savait pas quoi dire et surtout qu'on se trouvait euh, ça devenait très difficile pour une personne d'en parler puisque le projet était collectif et en construction. Finalement chacun avançait des arguments, les arguments pour lesquels il était dans le panier et ça a été au fur et à mesure de rencontres un peu comme celle-ci où on s'est rendu compte que chacun avait ses, ses, des arguments différents qui ont été repris. Donc ça c'était la grosse difficulté, c'est qu'il a fallu convaincre des gens alors que le projet n'était même pas monté, était en construction avec finalement une espèce de... Euh, de patchwork, de valeurs, d'idées, de, valeur, de, de, de projets. Il y a une belle utopie dans le paniculture c'est de dire qu'il bah, faut une juste rémunération des artistes. Il y a beaucoup de précarité dans l'expression artistique, dans la création artistique. Et donc du coup, le consti, considérer qu'il peut y avoir une AMAP, c'est aussi une façon d'amener du financement, d'amener de la finance. Alors en même temps, bon, c'est bien. Mais c'est quand même assez limité. Ben, vous imaginez, il faut 50 tirages, vous faites 50 objets, et bien il y a des coûts de fabrication, parce que vous êtes sur de la très petite série. Donc c'est un peu compliqué. Bon. Et puis donc là, comme c'était paniculture, je pensais que c'était intéressant de travailler avec d'autres, donc j'avais monté quelque chose qui était avec des sérigraphes, une relieuse, etc. Et donc on s'est rendu compte que ben, si on mettait des prix de marché, ne serait-ce que financer tout le, toute la matière. Et le façonnage, eh ben, on, est, on était un petit peu au-delà de ce que permet le financement. Là, où on peut dire que ce n'est pas une vente assurée, c'est qu'à chaque panier, ce sont des artistes nouveaux qui arrivent. Donc ça veut dire que le modèle économique tel qu'il est construit, il permet de faire des choses, mais il n'est pas miraculeux. Ça ne vous assure pas quelque chose tous les trimestres être respectueux des uns et des autres. Il faut vraiment accepter aussi cette diversité des, des formes de contribution. On le voit dans toutes les amas, dans toutes les associations. Il y a, il y a un noyau dur, un noyau autour qui donne un petit coup de main. Puis, dans d'autres, dans les contributeurs qui disent euh, moi, je signe le contrat, je prends l'abonnement, c'est ma façon de contribuer à une autre forme de la culture parce que je n'ai pas pris mon abonnement à tel euh, à tel théâtre ou à tel opéra. J'ai pris mon abonnement au Panier Culture. Il faut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 Il euh, y a d'autres villes qui passent des panicultures, que ce soit en France ou en Europe ou ailleurs, et que du coup il y a des modes d'échange, c'est-à-dire que voilà, il y a des échanges entre les panicultures de Nantes et celles Montpellier, etc. Parce qu'on a besoin de ces montrer ailleurs. Quoi.